Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir la différence entre le limage à la lime afin de faire une dépose et le limage à la ponceuse. On va vraiment comparer les deux et on va voir euh, quelle technique est la plus rapide. Alors bien souvent euh, j'entends des personnes dire qu'elles ont du mal justement avec la dépose parce qu'en fait elles vont souvent trop loin, elles attaquent longues, elles voient pas jusqu'à où euh, elles peuvent aller et justement elles ont des soucis puisque souvent elles vont trop loin ou alors pas assez, elles laissent des parties qui se décollent. Euh, si vous voulez voir comment j'ai réalisé cette pose, alors bon elle a déjà... Euh, elle a déjà quelques jours, hein, elle n'est plus, plus aussi jolie. Euh, je euh, je l'ai mis également sur ma chaîne YouTube. Donc vous pourrez aller la visionner euh, afin de voir donc, comment, euh, donc, comment créer donc, cet effet. Euh, donc aujourd'hui nous allons voir donc, la différence entre la lime. Alors pour cela j'ai utilisé une lime, enfin je vais utiliser une lime 80-80. Donc il faut savoir que le grain 80 c'est un grain qui est relativement épais. On peut le voir ici, il est plus épais qu'une lime, euh, par exemple, là, je vais en prendre une 180, alors elle n'est pas neuve, hein, mais vous verrez déjà d'emblée, je pense, la différence de grains. Donc choisissez toujours une lime à grain épais si vous voulez faire une dépose. Euh, avec une lime à grain fin, vous allez prendre un temps fou à la faire, euh, et du coup, et euh, eh bien voilà, vous allez perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Euh, mon objectif c'est de vous faire gagner du temps, donc je vais vous expliquer comment faire le plus rapidement possible, que ce soit à la lime ou à la ponceuse, et ensuite on débriefera sur quelle est la technique la plus rapide alors je vais commencer avec la lime puisque bien souvent vous avez peur euh, de limer à la ponceuse et donc du coup vous préférez choisir la lime et donc du coup euh, on va voir et euh, eh bien le temps qu'on va mettre à la lime on va voir ça tout de suite alors avant de faire quoi que ce soit on vient bien évidemment venir euh, nettoyer ses mains, se désinfecter les mains bien évidemment et je l'ai déjà fait avec la lime et avec euh, donc la ponceuse si vous avez des bijoux on les enlève, moi je n'ai jamais de bijoux donc voilà, c'est la toute première étape. Ensuite on va pouvoir allumer l'aspiration. Alors je vais peut-être pas l'allumer euh, tout de suite ou je l'éteindrai quand je ferai euh, donc quand je vous dirai euh, voilà, ce qu'il faut faire. Euh, tout simplement parce que voilà c'est assez gênant euh, sur, euh, sur la vidéo. Je vais quand même vous l'allumer pour que vous puissiez voir le bruit. Bon ça va, c'est pas non plus extrême hein, comme bruit mais ça risque d'être assez gênant sur, euh, sur le long terme. Donc pour les deux ongles, alors on va faire la technique euh, sur, euh, à la lime sur l'index et à la ponceuse, par exemple sur le majeur. Alors toute première chose, hein, je vais venir légèrement repousser mes cuticules et ça je vais le faire dans un tout premier temps sur les deux ongles, mais je vais pas venir travailler les cuticules. Hein. Euh, ça c'est vraiment euh, autre chose voilà ça je préfère le faire quand je fais une dépose en fait euh, les cuticules je m'en occupe après en général donc je viens juste les repousser et puis je, je viendrai les parfaire vraiment à la fin et pour ça euh, c'est mieux d'utiliser la ponceuse du moins si vous en avez une et <rire> si vous osez l'utiliser justement on voit beaucoup comment utiliser la ponceuse euh, dans les formations que je propose parce que c'est quelque chose qui fait peur <rire> Vous inquiétez pas on va pas trouer l'ongle on va s'arrêter je vais vous donner des petites astuces justement pour savoir où vous arrêtez. alors là j'ai pas de décollement sur mes ongles hein, ça aurait été mieux avec des décollements euh, puisque comme ça j'aurais vraiment pu vous montrer euh, voilà, les, les petites techniques pour enlever les décollements alors on va commencer à la lime euh, je vais allumer mon aspiration et on va chronométrer allez c'est parti alors là, mon objectif dans une dépose, c'est de limer vraiment le plus possible. Lors d'un remplissage, on voudrait enlever de la matière sans tout enlever en gardant un bombé. Donc là, j'y vais quand même assez fort. Donc je fais des limages, euh, un limage classique, donc en arrondi. Je peux également faire un limage diamant, comme ceci. Après, tout dépend si vous voulez faire une dépose totale où vraiment on ne laissera plus de gel et donc du coup, il faudra que j'enlève mon rallongement également. Ou si on laisse quand même un tout petit peu de gel, si on souhaite retravailler dessus par exemple, ou si on souhaite que la personne euh, voilà, ait euh, un petit peu de gel pour euh, protéger des ongles, des ongles un peu fragiles par exemple. Donc voilà, là mon objectif c'est vraiment d'enlever un maximum de matière. le plus rapidement possible, puisque c'est ça le challenge, mais sans faire de trous. Donc attention, on vérifie toujours où on est. N'hésite pas à régulièrement enlever la poussière. Je passe près des cuticules, mais attention, toujours sans les blesser. des gestes circulaires sur les côtés attention hein, là sur le haut on est plus facilement euh, sur l'ongle naturel donc on vérifie toujours là pour l'instant c'est toujours bon alors vous pourrez être assez précis avec la lime et avec la ponceuse mais attention au point tranchant de la lime, donc pour ne pas vous blesser. Donc là, au bout d'un moment, vous ne verrez plus forcément grand chose. Donc je vous conseille de passer un petit coup de cleaner de temps en temps. Voilà. Grâce au cleaner, on va pouvoir voir justement si on est déjà à longue naturelle, ou s'il y a encore des choses, euh, s'il y a encore des du gel et donc des éléments à euh, retirer. Donc là on voit qu'on a encore donc euh, des paillettes et du gel. Donc on continue. Donc je vais faire une dépose totale, donc je vais pas laisser le rallongement. Donc, mon objectif, c'est de limer. Mais encore une fois, attention, attention à ne pas trop limer. Donc, je passe sur l'avant et donc, je vérifie où j'en suis. Alors, est-ce que c'est mon ongle naturel Non, c'est un rallongement. Donc, je ne sais plus jusqu'où va mon ongle naturel. Donc, en fait, je vais venir limer comme ça sur l'avant jusqu'à mon ongle naturel. Voilà, là, j'y suis. Et je vais bien sûr remettre mon ongle en forme. Donc là, il va me rester du gel sur le centre et il me reste quelques paillettes. Donc là, mon geste est plus léger. Et en fait, je vais faire des mouvement comme ceci, c'est à dire que je passe sur l'ongle mais je ne vais pas forcément que faire des mouvements comme ça comme au départ, là je suis plus prudente, j'y avance, douce... avance doucement, ici je vois que cette partie là me semble être mon ongle naturel, donc on enlève la poussière, donc sur cette partie là je passerai plus trop, je vais juste venir enlever les paillettes sur le haut et encore une fois je fais ce mouvement. Ah, si vous êtes toute débutante, en général, vous savez que l'étape du l'image fait peur et en général, on se loupe un petit peu au départ. Et le problème, c'est que lorsque vous avez abîmé vos ongles ou les ongles de la cliente, il faut savoir que plus rien ne tient par-dessus. Et donc, du coup, il faut vraiment faire très très attention à ne pas aller trop loin. et à tout le temps vérifier où est-ce qu'on en est. Là, je vois qu'il me reste encore du gel ici. Donc, je vais encore... Doucement, toujours avec ce mouvement de je lime, je soulève, avancez. Et il faut que je vois que je suis exactement à l'endroit où je veux limer. Voilà, on va pas forcément aller beaucoup plus loin, on va à nouveau venir vérifier où est-ce qu'on en est. Donc j'enlève la poussière. On peut encore passer un tout petit peu à ce niveau. Sur le haut, j'ai encore deux trois petites paillettes. Et sur le bas, j'ai encore un tout petit peu de gel. Donc là, je fais un mouvement de la pointe de l'ongle vers le haut. Voilà. D'ailleurs, si vous êtes toute débutante, parce que vous n'avez pas encore suivi la formation gratuite, vous pouvez toujours y accéder. Donc vous pouvez voir juste en dessous de cette vidéo comment accéder à la formation gratuite. Donc c'est une formation d'une semaine, ou pendant une semaine, vous recevez des vidéos chaque jour dans votre boîte mail. Et je vous propose également un atelier où je vous explique donc euh, vraiment tout sur le métier de prothésiste ongulaire. Voilà, donc là je vais tout doucement pour enlever vraiment les petits résidus. Et ce que je vais faire c'est que je vais finir avec une lime à grains plus fin, celle que je vous ai montrée tout à l'heure, juste pour égaliser, on va dire, pour affiner un petit peu. l'objectif c'est que mon ongle ne soit pas rouge après cette procédure alors il faut savoir que plus vous allez faire de pauses et de dépose et plus euh, ce sera problématique euh, au niveau de vos ongles, il risque de, euh, ouais, de, de prendre cher <rire> donc euh, il faudra faire attention donc on vérifie je vois que j'ai encore des petites paillettes là sur le côté donc je vais encore repasser un petit peu alors, plutôt avec la ligne noire vous voyez que quand on fait une dépose et qu'on veut vraiment faire les choses bien ça prend du temps il faut vraiment y aller tout doucement donc par un coup de bloc polissoir il me reste encore un chouïa de gel ici sur l'avant mais je veux vraiment pas risquer d'aller trop loin donc je vais le laisser comme ça voilà on va à présent faire le second à la ponceuse donc pour cela, j'utilise l'embout euh, à grain assez épais. Donc C'est un embout bleu. Alors Je ne parle pas de la couleur de cet embout-là. Mais normalement, vous avez une petite bande ici. Et là, vous avez par exemple des bandes euh, jaunes, rouges, bleues, etc. Noires aussi. Et donc, du coup, là, c'est un bleu. Voilà Pour vous donner une idée de, de l'épaisseur du grain. Donc Je vais allumer ma ponceuse sur... Sur 30 000 tours, on pourrait la mettre sur 35 000 hein, d'ailleurs. Allez, on va monter à fond 35 000 tours, mais si vous avez peur, vous pouvez aller sur 30 000 tours, ce sera très bien aussi. Voilà, on va commencer le chronomètre. Donc là, on va le but, ça va être de faire des bandes, et je vais passer comme ça hop, de l'extérieur. jusqu'à l'intérieur, c'est-à-dire en arrondi. Je reste jamais longtemps au même endroit et j'exerce quand même une pression suffisante. L'avantage de la ponceuse, c'est que le grain n'est pas le même partout. C'est-à-dire que sur cet embout là, le grain va être plus épais ici et beaucoup plus fin sur l'avant. C'est-à-dire que là en fait je ne me blesse pas, là je ne voudrais pas toucher. Donc ça me permet en fait de me rapprocher au maximum de mes cuticules. me blesser. Je peux même toucher ma cuticule, ce qui va me permettre de la nettoyer un petit peu en même temps, sans me blesser. J'enlève les petites paillettes qui restent et je vais passer sur l'extérieur. Je relie la surface et je fais toujours attention de voir où j'en suis. Donc surtout ça ne doit à aucun moment chauffer. Si ça chauffe, c'est que c'est pas bon, vous êtes resté trop longtemps. Vous voyez que très, je passe vraiment très très rapidement. Je ne me reste jamais longtemps au même endroit. Je vais pouvoir regarder mon ongle également de profil, ça va me donner une idée en fait des endroits où il pourrait rester éventuellement du gel. Donc cette fois-ci, je passe en arrondi, de droite à gauche, bien à plat. Alors, il me reste encore un tout petit peu de gel ici dans le coin. passe bien sur les côtés, je peux même repousser un petit peu ma peau au passage et voilà ma dépose est réalisée, je peux également raccourcir un petit peu, on peut tout faire avec cette ponceuse Vraiment une dernière, une dernière fois dessus. Et on va éteindre. Et là, je pense que ça a été beaucoup plus rapide. Du moins, je crois. <rire> Donc voilà, je vais éteindre la ventilation. Et on va voir la différence entre les deux. Ah, c'est plus agréable <rire> sans la ventilation. Donc là, on peut voir en fait qu'avec la lime classique, je suis allée un tout petit peu trop loin sur cette zone. On voit qu'elle est un tout petit peu. Euh, foncé, un tout petit peu rosé, euh, et j'ai senti quand je suis passée euh, que c'était pas 100% agréable, donc juste à ce niveau-là, je suis un peu trop passée. Par contre, là où j'ai utilisé la ponceuse, et eh bien on peut voir que mon ongle est vraiment indemne partout, euh, j'ai pas d'endroits qui, euh, qui ont chauffé au niveau de la surface, on est aussi sur quelque chose qui est plus lisse que sur l'autre à côté, malgré le fait que je suis passée euh, avec le bloc polissoir. Donc moi personnellement, cet ongle là me plaît beaucoup plus que celui-ci. Et je pense qu'il a été fait également plus rapidement. L'autre avantage, c'est que vous voyez que j'ai déjà nettoyé un petit peu, alors pas à 100%, mais déjà, j'ai repoussé un peu ma cuticule. De ce côté là, vous voyez que j'ai fait la même préparation sur les deux. Hein, mais là, le fait de passer avec la lime. Alors, je vais passer un petit coup de cleaner, hein, comme ça, vous verrez mieux. Et bien, euh, ma, ma cuticule, euh, voilà, il n'y a rien qui s'est passé. Hein. D'ailleurs, je viens de voir que j'ai encore des petites paillettes ici sur le côté. Donc, il faudrait encore que je passe avec ma lime. Et d'ailleurs, là aussi, il me reste encore... Euh, je vais essayer de faire une petite mise au point. C'est un peu proche, voilà. Vous devriez les voir juste ici. Ma cuticule, là, euh, elle est vraiment pas jolie, euh, donc euh, il y a vraiment encore beaucoup de travail. Là, sur celui-ci, c'est déjà mieux. Vous pouvez voir, ma cuticule est déjà beaucoup mieux travaillée. Euh, finalement, j'ai presque fait un deux en un, puisque il n'y aura plus tellement euh, de travail par la suite. Au niveau de la cuticule, je pourrais passer plus rapidement l'embout euh, que celui-ci, où la cuticule est encore très collée. Donc vous voyez vraiment bien la différence à ce niveau-là, là on est nickel. Alors il me reste encore un chouïa de gel sur l'avant aussi, mais vu que j'en ai laissé un tout petit peu ici, j'aime bien toujours laisser un tout petit peu de gel, et euh, eh bien euh, je me suis dit voilà c'est assez, euh, assez similaire. Je repasse juste un petit coup sur l'avant pour que ce soit pas trop gondolé non ça ressemble un peu à rien euh, donc voilà la différence entre les deux techniques donc si vous avez peur d'utiliser la ponceuse euh, et bien surtout faites une formation pour, euh, pour savoir l'utiliser euh, parce que c'est important et parce que vous allez gagner énormément de temps, moi au départ je n'utilisais pas du tout la ponceuse pendant des années et des années, je ne travaillais qu'avec la lime et depuis que je travaille avec la ponceuse je ne peux plus m'en passer, la lime je l'utilise très très peu, en général juste pour euh, faire la mise en forme et pour ensuite limer les parallèles. Voilà, je vous dis à très très très vite dans un prochain cours. À très bientôt